Fédération des services publics, mon assesseur Hervé Gomet tu tu Cheminot, et le deux, la deuxième assesseur, Nathalie Bazir, secrétaire générale de l'UD de la Manche. Donc, comme vous vous en doutez, la, la nuit a, a été un petit peu courte, voire inexistante. Donc, euh, voilà, nous, nous allons euh, donc ensemble euh, tenir cette dernière séance. Et donc, euh, nous allons lancer le petit journal. Tiens, vous avez sorti le vitriol. Ah, si Ouais Ouais. Okay. 3h du matin hier. Oh, les copains du CCN, ils remettent ça ce soir. Ah, ça s'éclate apparemment. C'est mortel. Si je suis très très fatigué. Ah, ouais, café, je suis très fatigué. C'est ouais, quoi ouais. ton secret ah, t es, t es Comment tu fais bah, Je me couche de bonne heure. <rire> tu <te> crois pas <rire> <Non>. <rire> Je bois de la volvic. On essaie de s'organiser de telle façon à être. Euh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 Merci. Nous allons maintenant vous passer un, un petit film que nous n'avions pas pu vous passer dans la semaine, un petit film de l'IHS. Donc, euh, on lance le film de l'IHS. Merci. La vision de la revendication des 32 heures, c'est que bien évidemment, ça va dans le bon sens, puisque ça permet une meilleure répartition du travail. Je pense que le plus important, c'est que les modalités et le contrôle de la réduction du temps de travail, soient au moins des travailleurs eux-mêmes. Pour quelqu'un qui veut plus gagner, qui veut, qui veut travailler comme moi, par exemple, parce que j'ai un contrat de 40 heures, mais demandant de réduire mon contrat à 32 heures, je ne vois pas forcément l'avantage pour moi, donc je, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que tu crains que ton salaire soit baissé Effectivement, parce que je me dis comme ça, si je travaille à 32 heures, est-ce que le salaire, il va être euh, euh, le même que j'ai aujourd'hui Parce que c'est une question qu'il faut, faut se poser. Salaire, embauche, intervention des salariés, ces trois enjeux se retrouvent dans toute l'histoire des luttes pour la réduction du temps de travail. Nous dont la lampe le matin au clairon du coq se rallume. Nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume. Nous qui les pieds des mains de tout le Il faut parfois une révolution pour réduire le temps de travail. En 1848, en pleine crise économique, sociale et politique, la monarchie de Juillet est renversée, la République est proclamée. Et d'un coup, les revendications inexistantes, ou qui jusque-là étaient diluées, émergent, coagulent avec les organisations ouvrières. Tout se joue ici, dans l'hôtel de ville de Paris, où siège le gouvernement provisoire, qui, le 2 mars 1848, sous la pression ouvrière, décrète la réduction générale du temps de travail. Premier décret sur le temps de travail. Considérant qu'un travail trop prolongé, non seulement ruine la santé du travailleur, mais encore en l'empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à la dignité de l'homme. Le gouvernement provisoire de la République décrète la journée de travail est diminuée d'une heure. Pour la première fois dans l'histoire, un gouvernement ose limiter la durée du temps de travail des adultes. Et très vite, ceux qui craignent cette loi vont s'efforcer d'empêcher sa mise en œuvre. Et ils réussissent au lendemain de l'écrasement de l'émeute ouvrière de juin 1848 à ce que la loi, en septembre, soit abolie et remplacée par une loi qui fixe la durée du travail à 12 heures, qui est suivie quelques années plus tard, en 1851, par une nouvelle loi qui autorise des heures supplémentaires non majorées. Les ouvriers qui demandent la journée de 8 heures, ce sont les paresseux et les incapables. Admettons qu'on les force tous à travailler que 8 heures. « Savez-vous ce qu'ils feront, la majorité Eh bien, ils iront boire. Voilà tout. Que voulez-vous qu'ils fassent ?» Désormais, la question de la durée du travail, objet selon Karl Marx d'une longue et âpre guerre civile, ne quitte plus la scène sociale. En 1866, à Genève, le premier congrès de l'Association internationale des travailleurs se prononce pour la limitation à 8 heures de la journée de travail. En 1889, le Congrès international ouvrier socialiste de Paris décide de faire du 1er mai, dans tous les pays, une journée de manifestation en sa faveur. Au Congrès constitutif de la CGT, les 8 heures figurent en bonne place dans son programme revendicatif. En 1904, les syndicalistes décident d'agir en conséquence. Raymond Duberos au Congrès de Bourges. La Commission demande au Congrès qu'une propagande active d'éducation soit engagée. Pour préparer les esprits afin qu'au 1er mai 1906, aucun ouvrier ne consente à travailler plus de huit heures par jour, ni un salaire inférieur au minimum établi par les organisations intéressées. Ils ne doivent pas compter sur les législateurs, mais sur eux-mêmes, pour faire aboutir leurs revendications. L'action d'ampleur engagée le 1er mai 1906 se heurte à la vive opposition du gouvernement qui crie au complot. La CGT tient bon néanmoins sur l'objectif des 8 heures. On est ici à l'endroit même où, en février 1917, les millinettes manifestaient pour exiger les dissous, c'est-à-dire les salaires, la semaine anglaise, c'est-à-dire arrêter le travail le samedi midi, et le retour des poilus, c'est-à-dire la paix. Leur grève était massive, forte, elle s'est étendue à d'autres entreprises féminines. Il y a eu aussi de nouvelles grèves à l'automne 1918, et ce sont ces deux vagues de grèves qui ont contribué aux conventions collectives et à la loi sur les 8 heures de 1919. Alors, il y a des décennies que le mouvement ouvrier se bat pour les 8 heures par jour. Et d'un coup, en 1919, tout est réalisé. En quelques semaines, la loi est préparée, discutée, votée à l'unanimité, à la veille. Et c'est ça qui compte du 1er mai 1919, dont on sait qu'il sera mouvementé. Il y a eu la révolution russe, il y a eu la guerre, il y a un formidable mouvement social il faut aller vite. Il faut aller vite, mais prendre des précautions. Et dans ces précautions, cette loi qui est très générale prévoit des dérogations et prévoit d'autre part qu'il y aura des décrets d'application. Et c'est là que l'opération de retardement va avoir lieu. Les derniers décrets d'application de la loi de 1919 ne paraîtront qu'en 1935, à la veille de la loi des 40 heures. La crise et le chômage des années 30 popularisent la revendication des 40 heures et des congés payés. Mais ces deux revendications ne figurent pas dans le programme du Front populaire. Ce sont les grèves de mai et juin 1936 qui, par leur ampleur, les remettent dans l'actualité, amenant le gouvernement de Léon Blum à déposer deux projets de loi en ce sens. Alors que la vague de grève grossit, le gouvernement de Front populaire, à peine constitué, obtient le vote des deux lois qui instaurent deux semaines de congés payés et la semaine de 40 heures payée 48. Il me semblait que c'était pas possible pendant 15 jours de ne pas travailler et d'être payé. Être en congé en étant payé, c'était le miracle. Même en rêve, personne n'avait jamais imaginé que cela fut possible. En 36 ah Bah comment qu'on est parti en vacances On est parti 15 jours. On est parti à Cailloux dans la Somme. Oh dans le train, ce monde. Pour les employeurs et la droite, l'heure de la revanche sonne en 1938. Paul Reynaud, le 12 novembre 1938. Devant les étrangers qui nous écoutent, je vous annonce qu'en France, la semaine des deux dimanches a cessé d'exister. Les décrets-lois de novembre remettent en cause les 40 heures et réduisent la majoration des heures supplémentaires. Pour contrer l'appel à la grève générale de la CGT, le gouvernement réquisitionne à tour de bras le patronat Lockout. out 800 000 grévistes. Des centaines de syndicalistes sont condamnés à des peines de prison ferme. En revanche, les congés payés subsistent. Jusqu'à aujourd'hui, les congés payés n'ont cessé de s'étendre, preuve de l'attachement profond des salariés au temps libre cumulé. En 1946, les 40 heures sont rétablies. Mais c'est la reconstruction, il faut se retrousser les manches. Les heures supplémentaires sont systématisées. La durée réelle du travail pourra aller jusqu'à 60 heures par semaine. Jusqu'aux années 60, la France aura la durée réelle du travail, la plus importante des pays développés. Année 50, sur le chantier naval de Port-de-Bouc. On faisait travailler les jeunes de 13-14 ans la nuit, le dimanche. Parfois, moi, il m'est arrivé de travailler tout le dimanche entier. Et le soir, on travaillait jusqu'à 8h. On commençait à 7h30 et on travaillait jusqu'à 8h. On faisait des heures supplémentaires. Alors, vous vous imaginez un peu ce qu'était la jeunesse de ces enfants qui étaient au travail En 1997, le gouvernement de gauche pluriel annonce la réduction de la durée du travail à 35 heures. Elle sera effective en 2000 et devra se négocier dans les entreprises et être validée par un accord majoritaire. La CGT engage une immense bataille pour que les négociations correspondent aux souhaits des salariés. Elle réalise des milliers d'adhésions et crée de nombreux syndicats. Donc la demande des salariés à ce moment-là était surtout de vouloir réduire la durée du travail sans la perte de salaire. Donc il a fallu qu'on les accompagne sur le contenu de la réduction de temps de travail, mais aussi dans les moyens de mobilisation. Alors, la mobilisation, par exemple, si je prends une entreprise dans laquelle la CGT était présente, comme deux Mauduit, d'entreprise donc qui fabriquaient du papier à cigarette, les débrayages ont eu raison, je dirais, de la direction, puisque la CGT a pu arracher un accord de réduction de temps de travail avec 51 emplois créés et 6 d'augmentation de, de salaire. Et ça nous a permis de mobiliser des militants, de mobiliser des syndicats, de créer des solidarités avec des salariés qui n'avaient pas de syndicats. Ceux qui ont pris les 35 heures à bras le corps ont eu une bonne réduction du temps de travail. Il va sans dire que nous avons perdu une bataille, mais que nous n'avons pas perdu la guerre. Au milieu des années 2000, environ un quart des salariés estiment avoir gagné à la mise en place des 35 heures, la moitié n'a pas vu de changement et un quart estime que ses conditions de travail et de vie se sont détériorées. Dans ce dernier quart, beaucoup de salariés du bas de l'échelle des salaires, beaucoup de femmes aussi. Les lois des 35 heures, vrai progrès social pour les uns, auront donc accentué les difficultés des autres et ouvert la voie à de nouvelles flexibilités. Avec les congés payés en 1936, on a découvert le temps libre et depuis ce temps libre, on a envie de le faire de plus en plus important, de plus en plus cumulé pour en disposer pour soi, pour les autres, pour la vie culturelle, pour s'éduquer, pour faire du sport, pour militer. Et c'est autour de cette exigence de temps libre que de plus en plus se posent les revendications de réduction de la durée du travail. bien, mes camarades, un grand merci à l'IHS pour ce film sur une belle conquête sociale et lutte sociale, la diminution du temps de travail et bien entendu un rappel nécessaire à notre campagne revendicative sur les 32 heures. Sans plus attendre, quelques petites annonces. Un camarade nous a signalé ce matin avoir perdu un couteau à manche blanc. Donc si vous le retrouvez, merci de le ramener. Bon, bref... Ce n'est pas une blague, l'annonce était très sérieuse. Une deuxième annonce, par contre, là, je vous demande d'être attentif, parce que c'est pour vos repas, paniers repas et autres. Donc, on me demande d'annoncer qu'à 11h30, des paniers repas pour ceux qui les ont commandés seront disponibles à l'espace partenaire au Convivial, d'après ce que j'ai... Voilà, à l'espace Convivial, donc. À midi, il y aura la première navette, donc au parking P1, midi pour un départ à 12h30. Donc nous vous demandons d'être précis parce qu'ils partiront à 12h30 pour pouvoir aller à la gare de Clermont-Ferrand. Il y aura ensuite, pour ceux qui mangent ici, qui déjeunent ici, un autre départ. Le rendez-vous est à 14h30 au parking P1 pour un départ à 15h. Voilà, mes camarades, les premières annonces que je devais vous faire. Euh, je souhaitais donc avant que nous en venions euh, au sujet principal. Je souhaitais euh, remercier l'ensemble des invités qui nous ont fait l'honneur de répondre à l'invitation de la CGT pour son 53e congrès confédéral, mais également les partenaires, l'ensemble du personnel de restauration, les camarades, les camarades bénévoles, du service d'ordre et de l'accueil, l'ensemble du personnel de la Confédération pour la préparation et la bonne tenue de ce congrès et d'une manière globale à tous ceux qui ont contribué à la bonne tenue de ce congrès et notamment tous les camarades de l'Union départementale 63 du Puy-de-Dôme. Alors, donc, nous allons en venir aux résultats. Donc, je vais d'abord vous annoncer euh, le comité de gestion cogétise. Donc, ont été élus... Alors, excusez-moi si j'écorche les, les noms. Euh, Achoury Mehdi, Aïtidir Djamil, Balduena Nancy, Baranski Jean-Claude, Caroline Blanchot, Julien Bouille, Rachel Chambry, Samira Scherfi, Étienne Coste, Pascal Deguise, Delphine Lecoq, Ayette Ledjedel, Véronique Mao, Giovanni Mendola, Monique Moua, Jérémy Ringo, Sylvain Werner et enfin Robert Zakius. Je dois lancer. Ah, je vais donc. Dois je dois lancer le film des coulisses. Donc, le film des coulisses du Congrès. Merci. Bye. mes camarades. Donc maintenant, nous allons en venir à l'objet de cette matinée. Donc, euh, le la CEC euh, élu euh, s'est réunie cette nuit, euh, ainsi que le CCN. Et donc, nous sommes en mesure, euh, ce matin, de pouvoir euh, vous annoncer donc euh, le, les résultats de euh, nos discussions et de vote. Excusez-moi, je n'ai pas dormi du tout, donc c'est un peu fatigant. Donc je vais inviter dans un premier temps, euh, donc il va y avoir les, excusez-moi, il va y avoir euh, les, voilà, les élus euh, affichés, et vous aurez euh, avant 11h30 sur table la liste de... Euh, des élus et de ceux qui n'ont pas été élus mais avec les pourcentages qu'ils ont eu. comme ça vous aurez les résultats pour tout le monde donc j'appelle à nous rejoindre sur scène donc les membres de la CEC et de la CFC à l'appel de leur nom Donc Wayam Bama Christine Barrio, Angéline Barth Nathalie Bazir Ouria Belaziz Nawel ben lika Dominique besson milor Sophie Binet, Patrice Bossa, Kamel Brami, Laurent Brun, Marie Buisson, Mireille Carreau, Christophe Couder, Régis Cranchant, Monique de B, Fanny de Coster, Hervé de Thomas de Regnaucourt, Jacques Eliès, Alexandre Fels, Elodie Ferrier, Pascal Fournet, Yves Gobi, Catherine Giraud, David Gisto, Guillaume Gobet, Diane Grandchamp, Denis Gravouille, Julien Huc, Laurent Indrusiak, Amar Laga, Denis Denis Lalice, Agathe Leberdet, Myriam Lebkiri, Marie-Laure Legrand, Lionel Le Rogeron, Géraldine Madounari, Benoît Martin, Rosa Mendes, Sébastien Ménesplier, Nat Nathalie Meche, Alexandra Ménard, Michel Molezin, Sandrine. Mouré, Virginie Neumayer, Damien Pagnoncelli, Virginie Parent, Sonia Pélissier, Joao Pereira Alfonso, Mathias Perez, Franck Perrin, Catherine Petit, Boris. Plazzi, donc moi-même, Gérard Ré, Fabienne Rouchy, Frédéric Sanchez, Mireille Stivala, Baptiste Talbot, Thomas Vacheron, Eric Valade, Cécile Velasquez, Nathalie Verdeil, Céline Verzeletti, Emmanuel Vire. Et pour la CFC, je vous demande d'applaudir, euh, Sabine Alexis, Nathalie Duguet, Sandy Pen, Chantal Pichot et Dominique Rode. Donc, les camarades, on va bientôt continuer à pouvoir, à pouvoir chanter. Mais avant tout, Donc, comme je vous le disais, la CE Confédérale s'est réunie et a proposé un bureau que le CCN a validé. Il se compose de Sophie Binet, Céline Verzelletti. Catherine Giraud, Nathalie Bazir, Mireille Stivala, Laurent Brun, Sébastien Ménesplier, Boris Pladzi, Gérard Ré et Thomas... Vacheron. Enfin, pour les dernières nouvelles, sur proposition de la CEC, le CCN a élu notre camarade Laurent Brun, administrateur. Et enfin... Et enfin, je vous demande de vous lever tous pour notre camarade secrétaire générale, Sophie Binet mes camarades avant de donner la parole à notre nouvelle secrétaire générale je vais donner la parole à Boris Platzi pour leur voir l'hommage aux sortants. Oui. Bonjour les camarades oui, naturellement quelques salutations et quelques hommages à nos camarades qui nous ont euh, qui ont quitté la direction confédérale, ce qu'on appelle les, les partants. On tient à remercier euh, très fraternellement et très chaleureusement euh, euh, commis se doit les camarades qui ont été élus à la direction confédérale au 52e congrès, au bureau confédéral, on peut citer Fabrice Angéi, qui est euh, salarié territoriaux euh, dans le Var. Ouais, ouais. J'étais assis toute la journée. Toute la nuit, j'étais assis. Angeline, Angeline Barthes de la Fédération du Spectacle. David Duguet de la Fédération de la Filpac. David Gisto, de l'Union départementale de l'Aveyron. Véronique Martin, cheminote. Philippe Martinez de la Fédération de la Métallurgie. Et enfin, Catherine Perret de la Fédération de la FERC. On salue également, mais elle est toujours à la direction confédérale, Nathalie Verdeille approche-toi Nathalie, qui était membre du bureau confédéral. Un tonnerre d'applaudissements ton pour Nathalie, merci les camarades. Je me permets également de saluer les camarades qui ont quitté la CE confédérale qui avait été élue au 52e congrès. Vous comprenez que les raisons techniques, un petit peu inhabituelles, et le temps nous a manqué pour lister complètement l'ensemble des camarades, donc on ne fera pas une liste exhaustive, mais on peut quand même saluer, encore une fois, fraternellement et chaleureusement, tous les camarades qui ont quitté la CE confédérale depuis le dernier congrès. Encore merci beaucoup pour eux. Ils nous regardent. Pour certains, ils sont dans la salle. On peut les saluer pour tout le travail qui a été accompli au cours de ce mandat. Ils ont apporté beaucoup à la Confédération. Ils ont apporté beaucoup à la direction confédérale. Ils ont fait ce qu'on est aujourd'hui. On peut les saluer encore chaleureusement. Merci les camarades. Bon, bien. Bon, mais écoutez, euh, les camarades, je pense que maintenant, donc, euh, je vais pouvoir passer euh, la parole à notre nouvelle secrétaire générale pour le mot de conclusion. C'est bon pour toi, Sophie Allez. Chers et chers camarades, alors je voudrais d'abord commencer par euh, remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé à la réussite de ce congrès. Je vous demande d'applaudir les bénévoles, les camarades de l'ALS qui tous les matins à 6h du mat' étaient là pour ouvrir le congrès et jusqu'à tard le soir étaient là pour fermer le palais des congrès. Je vous demande d'applaudir particulièrement Sylvain Bernard qui a coordonné l'équipe de 200 camarades de l'ALS je vous demande également d'applaudir les partenaires sans qui notre congrès n'aurait pas pu se tenir, qui étaient pendant tout le congrès dans les allées du congrès. Et puis, je voudrais aussi et surtout qu'on s'applaudisse tous les délégués. On a vécu un congrès difficile, compliqué, et on a su, par notre sens des responsabilités collectives, surpasser les difficultés et je suis sûr qu'on réussira à sortir avec une CGT largement rassemblée pour répondre à tous les défis qui sont les nôtres. Alors, je voulais juste quand même dire, pour reprendre les termes de Boris tout à l'heure, son petit euphémisme, euh, qu'on a eu quelques petites conditions techniques un petit peu particulières sur la préparation de cette fin de congrès et donc vous demandez toute votre indulgence Étant donné que ça fait 48 heures que je n'ai pas dormi et que ces conclusions ont été écrites en moins d'une heure. Euh, voilà. Donc ne vous attendez pas. Euh, ça, ça va être rapide. On a vécu, chers camarades, un congrès inédit. Un congrès inédit parce qu'il euh, s'est placé au cœur du mouvement social, au cœur d'un mouvement social qui dure depuis deux mois et demi au cœur d'un mouvement social marqué par des grèves reconductibles depuis le 7 mars. Et je tiens à saluer tous les camarades, toutes les professions qui sont en grève depuis le 7 mars et qui ne lâcheront rien jusqu'au retrait de cette réforme des retraites. Notre congrès, il était inédit aussi, c'était peut-être pas complètement prévu, parce qu'il s'est tenu sur une terre volcanique, alors... Euh, Heureusement, on a empêché l'éruption, plutôt. Euh, mais bon, il faut pas qu'on se mente. Notre congrès, il a été très difficile. Il a été euh, violent, parfois. Euh, je pense que c'est important de se dire, de se redire que euh, cette violence, elle n'est pas normale, elle n'a pas sa place dans les rapports militants et qu'il faut qu'on travaille pour la faire disparaître. Parce que parfois, chers camarades, on le sait toutes et tous, parfois, on est plus dur entre nous qu'on est dur face aux employeurs ou face au gouvernement. On a besoin... C'est tellement dur, la lutte, qu'il faut que le militantisme, ça soit un havre de paix, de ressourcement, pour retrouver la force face aux attaques du capital. Alors, faire en sorte de retrouver des, des relations apaisées, pacifiées, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a des plaies qui sont importantes. Euh, mais ça passe d'abord par notre culture des débats. Euh, il faut qu'on réapprenne à travailler tous et toutes ensemble, à l'image de ce que nous savons si bien faire dans les luttes. Et ce qu'on sait faire dans les luttes, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire dans la CGT, parce que c'est exactement la même méthode qu'il faut employer. Alors notre congrès, il a pris la responsabilité pour dépasser les clivages et sortir avec une CGT unie et rassemblée. Notre congrès, il a permis d'adopter un document d'orientation ambitieux, voté à 72 Notre congrès, il a permis de se rassembler autour d'une équipe de direction en capacité d'impulser une confédéralisation portée par le croisement des organisations professionnelles et territoriales. Notre congrès il va permettre un déploiement vers l'ensemble du salariat, vers l'ensemble des travailleurs, des chômeurs, aux travailleurs et travailleuses ubérisés, euh, des travailleurs à statut, aux salariés du privé, de l'ouvrier au cadre, des femmes et des hommes, euh, des jeunes et des retraités. Et notre congrès, il va permettre de mettre en place, en grand, une grande campagne de syndicalisation pour que cette lutte inédite qu'on traverse aujourd'hui, elles permettent à la CGT, au syndicalisme en général, de franchir un cap en termes de niveau de syndicalisation dans le pays, parce que nous savons que depuis deux mois, nous menons une lutte historique. Nous avons replacé la CGT et le syndicalisme à la place qui est la sienne, c'est-à-dire au centre. Ça doit se traduire dans la durée par un renforcement conséquent de nos effectifs militants, et nous allons faire cette grande campagne de syndicalisation. Alors, notre document, voté à plus de 70%, il comprend un certain nombre d'orientations claires et une feuille de route claire. D'abord, une feuille de route sur la question de l'industrie et des services publics. L'enjeu, c'est un plan de reconquête industrielle pour gagner la relocalisation de l'industrie, une transformation aussi de l'outil industriel parce qu'il faut produire autrement pour répondre aux enjeux environnementaux et pour mettre fin à cette saignée industrielle qui affaiblit notre pays depuis trop longtemps. Notre document d'orientation, il comprend des orientations claires sur la question environnementale et sur les questions sociales. Parce que la particularité de la CGT, la marque de fabrique de la CGT, c'est d'être capable de porter au même niveau l'environnement et le social, fin du monde et fin du mois, et de sortir des oppositions délétères, stériles, entre le social et le social et l'environnemental. Et pour réussir, pour réussir à faire ça, et bien il faut travailler à partir de ce que nous savons faire, c'est-à-dire partir du travail, partir de nos métiers et à partir de là, transformer l'outil le, productif pour répondre aux enjeux environnementaux à partir de nos questions syndicales Quotidienne. Les questions environnementales, c'est pas des questions extérieures à notre militantisme quotidien, c'est pas des questions sociétales, c'est des questions qu'il faut qu'on porte au quotidien, en même temps que nous portons les enjeux sociaux dans les boîtes. Et puis, dans notre document d'orientation, il y avait aussi des orientations claires en matière de féminisme, d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et c'est très important parce que ça montre que la CGT, elle a su être précurseur et comprendre que ces questions ne peuvent pas être des questions secondaires et qu'elles doivent être réglées de façon claire avec une exemplarité à tous les niveaux au travail parce que, évidemment, c'est euh, au cœur de nos enjeux euh, de pouvoir garantir la dignité des femmes et des hommes au travail et donc empêcher qu'il y ait des phénomènes de harcèlement sexuel au travail, mais aussi dans notre organisation avec euh, une exemplarité euh, forte. Alors je ne vais pas continuer plus longtemps pour les raisons techniques que je vous ai indiquées tout à l'heure donc je vous ferai des discours plus longs. Euh, à ah oui si pardon. Euh, dernière, euh, dernière priorité et élément d'orientation clair dans notre document d'orientation, nos orientations internationalistes qui ont été rappelées et confirmées dans notre document d'orientation parce qu'on sait que Jamais le capital n'a été aussi mondialisé, jamais notre travail n'a été aussi internationalisé et que si on n'est pas capable de s'organiser au plan mondial, au plan international, on ne pourra pas faire reculer le capitalisme. Et donc la CGT, elle est organisée au plan international, c'est sa marque de fabrique et on l'a rappelé dans des votes clairs avec nos affiliations internationales. Qui sont, euh, qui sont rappelés et qui permettent que la CGT s'investisse dans ces organisations au plan européen et au plan international pour renforcer leur dimension combative et de lutte des classes. Alors à l'image du message des délégués, à l'image du message que euh, toutes et tous vous avez souhaité passer à travers tout ce congrès, euh, ce message de rassemblement, je vais commencer maintenant, euh, moi aussi, à aider à travailler ce rassemblement, en commençant par remercier Philippe Martinez. Philippe a dirigé pendant huit ans la CGT, ses moustaches sont célèbres, on nous dit même qu'un certain nombre de personnes se syndiquent pour ses moustaches, il faut le rappeler. Et Philippe, je voulais t'adresser un message personnel et te dire que tu as réussi, et ce n'était pas une mince affaire, à amener pour la première fois une femme à la tête de la CGT. Et je sais que ça te tenait particulièrement à cœur. Ensuite, je voudrais adresser un message à Marie. Euh, je sais que Marie a vécu des choses dures, euh, violentes même, je pense qu'on peut dire ça. Marie est élue à la CE Confédérale et je sais que la CGT pourra compter sur toi, Marie. Et ce que je tiens à te dire, c'est que tu peux être sûre que tu pourras compter sur l'organisation pour les mois et les années à venir. On sera là au rendez-vous euh, pour ce que tu souhaites. Enfin, enfin, je voulais aussi passer euh, un message à Olivier Mateux. Donc J'ai dit que Philippe était célèbre par ses moustaches. Olivier s'est aussi rendu célèbre euh, par euh, son look et son phrasé, et puis son accent bien marseillais, évidemment, euh, euh, notamment à la télé. Et je sais, Olivier, que la CGT pourra conti cont continuer à compter sur toi pour ton apport déterminant à la lutte et à l'élévation du rapport de force. Alors maintenant les camarades, <rire> voilà, Olivier, euh, maintenant les camarades, je crois que notre congrès, on ne va pas se mentir, c'est d'abord un message fort, déterminé, au gouvernement, au patronat et à Emmanuel Macron. Nous ne lâcherons rien Nous ne lâcherons rien à commencer par notre exigence de retrait de cette réforme des retraites. Il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de suspension, il n'y aura pas de médiation. On gagne le retrait de la réforme des retraites. On ne reprendra pas le travail tant que cette réforme ne sera pas retirée. Dès la sortie du Congrès, évidemment, tous les délégués reprendront la lutte. Ce n'est pas comme si on l'avait arrêté, on avait continué pendant le Congrès. puis on a des camarades qui ont continué à tenir les piquets de grève pendant notre, notre Congrès à qui il faut qu'on adresse toute notre solidarité. Le planning de la semaine prochaine, il est déjà bien balisé. Il y a une date qui est appelée par toute l'intersyndicale, le 6 avril prochain. Grande journée de manifestation, grande journée de grève dans le pays. Rade-marée, déferlante, on sera encore plus de 3 millions dans le pays si d'ici là, la réforme n'est pas retirée. Et puis, avant le 5, le 5 avril, vous savez que finalement, Elisabeth Borne et le gouvernement qui avait pas le temps de rencontrer l'intersyndicale, autre chose à faire, ont subitement annoncé qu'ils souhaitaient nous rencontrer. Donc il y a un rendez-vous de l'intersyndicale le 5 avril avec Elisabeth Borne. Et nous irons, toute l'intersyndicale, unis pour exiger le retrait de cette réforme, de façon ferme, déterminée. Et c'est le retrait de cette réforme qui nous permettra de passer enfin aux vraies priorités. Parce que la vraie priorité, c'est pas de répondre à un déficit qui n'existe pas. La vraie priorité, c'est d'augmenter les salaires, les camarades. Parce qu'on le sait que pour la première fois, les salariés de ce pays ont des salaires qui baissent en euros constants. Nos salaires ont baissé pour la première fois. Il faut augmenter les salaires. Les vraies priorités, c'est d'améliorer les conditions de travail parce que le bienfait de cette mobilisation contre la réforme des retraites, c'est que ça a permis de faire la transparence sur la réalité des conditions de travail aujourd'hui qui font que dans la moitié des métiers, on ne peut pas continuer à travailler après 50 ou 55 ans tellement les boulots sont pénibles. Et puis les vraies priorités, c'est la question environnementale. Parce que pendant qu'on fait cette réforme des retraites, on ne fait toujours rien sur la question environnementale. La semaine dernière, le rapport du GIEC est sorti. Personne n'en a parlé. Alors que le contenu de ce rapport est plus qu'alarmant. On enterre, on continue comme avant et le capitalisme continue à détruire notre planète. Ça n'est plus possible. Alors camarades, ce qui nous rassemble à la CGT, c'est qu'on ne lâche rien. Nous ne lâcherons rien dans notre bataille contre la répression, contre la criminalisation, contre les attaques contre les libertés syndicales, contre le droit de grève et contre les réquisitions. Alors camarades, je, je pense qu'on va conclure ici. Vive la CGT et vive notre 53e congrès Est-ce que quelqu'un peut lancer l'international en régie, s'il vous plaît Gorgé Je... Les camarades, je.. On va mettre une chanson Ah ouais <rire> Bon. Eh bien, je vous souhaite pas de bons retours, tant pis. Ah. Non, je vais pas... aller penser.